Et salut les gens, ici WMP. comment allez-vous Moi ça va nickel comme d'habitude. Je suis donc en compagnie de notre bien-aimé Tip Seron. Comment vas-tu Très bien. Très bien aimé d'ailleurs. Voilà, très très bien aimé. On le sait. Et du coup, on est aujourd'hui sur, vous en doutez, un Black Ops 3. Mode zombie. Mode zombie, bien évidemment. Et du coup, on se dit qu'on allait se faire une petite vidéo le jour de la sortie. Alors on vous rapprend rapidement nos petits méfaits de la journée. Ouais. Euh, ce matin, euh, du coup, je suis arrivé deux heures en retard en cours et du coup, j'ai tourné une vidéo pour le zombie normal. <rire> Clairement, j'arrive dire que... <rire> Clairement. Et genre, euh, et en fait, la vidéo, je l'ai mise en ligne. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a été euh, enlevée par Treyarch pour faute de copyright parce que j'avais mis par le... Activision. Par Activision. Excuse-moi. Ouais. Pour euh, atteinte au droit d'auteur parce que j'avais mis le trailer. De la je pense. du Du coup, on Donc, va voilà. la couper obligatoirement. On s'est fait calmer par Activision, hein. c'est pas la première fois <rire> d'ailleurs, je crois. Ouais, vous avez déjà calmé une ouais, fois. Ouais, ouais. Et du coup, on va faire gaffe à ça. Du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir voir la vidéo. Mais ouais. écoutez, on fait avec. La hein. vidéo sera un peu plus tard, mais du coup, elle sera plus complète. Voilà, parce qu'il y a problème. à la fois sa découverte et à la fois ma découverte à moi en écran sans Vous allez avoir les deux. Donc là, en fait, on va commencer par notre découverte tous les deux. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez ce que j'ai fait ce matin. Ah, tu veux mettre ah Ouais, plutôt, on va commencer par ça, je pense. C'est peut être mieux comme euh, je le sens comme tu... Tu, verras. Tu, ouais, verras, tu verras On verra au montage tu honnêtement rien de du, pas du, coup, euh... du coup là on est parti pour euh, 1h15 de zombies. Ouais si parce que maintenant pas. Donc on a l'option écran sardé sur PC Parce que là on joue sur PC Ouais. Et du coup bah, très sympa pour les gens comme toi Voilà, ouais, exactement genre dé, Parce euh... qu'avant t'invitais tes potes et tout Mais forcément vous jouez à une personne du coup on se vous On faisait une... la moitié de la manette pour une personne des ouais, comme ça. ça. <rire> mais là du coup on peut vraiment jouer à deux sur PC Et je pense que c'est vraiment un effort qu'a factivision qui va payer honnêtement on leur monte un peu. Euh... Donc on a trouvé les trois trucs. En se baladant dans les menus. Ah, dans le menu. Regardez ce qu'on a. Très intéressant. Le Gum, qui est donc la machine à bonbons et on peut on peut choisir nos bonbons justement qui sont des bonus ou des, des espèces voilà. d'atouts. Donc en fait on a vu sur la map il y a des machines à distribuer les bonbons et ces machines euh, pour 500 dollars vous donnent un bonbon au hasard et là-dessus on peut configurer les bonbons qu'on veut avoir. C'était où les euh... Euh, était ah bah méga, et donc on a des méga, donc, donc on va pas beurre tous beurre méga, les montrer, mais genre il y a des munitions max, il y a des x2, mort, mort instant. Je sais pas trop comment ça marche encore, honnêtement. Il hein, y a celui-là qui a pas trop de cheaté, non, vous forcément. obtenez tous les atouts de la carte. <rire> Normal, après il y a marqué ultra là, <rire> donc ouais. je pense que ça va pas arriver tous les jours. Euh, putain, c'est complètement nouveau. Hein. Ouais, mais ah ouais, ça a ouais, vraiment ouais. changé beaucoup de choses. Ouais. On a aussi trouvé que dans le kit d'armes on pouvait configurer les armes qu'on pouvait obtenir sur les murs et dans la boîte. Et ça me énorme. Et il y a la boîte aussi Oui, il y a la boîte mystère. Mais donc, enfin très intéressant, hein. je sais pas si ça va... Ça se déroule en fonction des niveaux, mais, euh... parce que vous savez que maintenant en Zombie il y a des niveaux comme on peut en multijoueur avant. Hein. C'est insane quand même. Je sais pas ce que ça, ça va donner, mais ça va tout changer. Je pense que ça va changer de délire. Et donc c'est, on débloque ça avec du euh... Du liquide je je divinium aux portes, sur les murs et aux machines à bonus. Du coup on peut peut-être computer des trucs comme ça qui se cumulent de partie en partie et qui nous permettent de débloquer des... des atouts. C'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas. Voilà, voilà, bah... Voilà, bah, écoute, on lance la partie, du coup bah, on va se là. voir couper, forcément à cause de la petite, euh, ouais, on va petite intro, trucs. mais on se retrouve juste après les gars. Et c'est parti. Merci Activision, vous aime. Vas-y, 7 secondes, 10 secondes, il se de la gueule, ça, déjà 5, ça, 5 secondes, c'est long <rire> déjà, alors. Allez. Et là t'appuies sur Beck avant, hein, gamin. gamin. Ouais, ça c'est la technique de gamin de base. <rire> Allez, on est parti. Ah, mais on n'a pas le trailer du coup, du coup on n'est pas en solo. Ah, bah tu me le montreras tout à l'heure, c'est pas Je te le montrerai après. Bon bah écoutez, pas de coupure finalement, alors. alors. Oh on regarde, gars, j'ai un DiCaprio lui. Enfin, carrément. Ouais, rapidement quand même. Oh, ton mec, il n'y a pas les cheveux. Ouais, la moustache et tout, peut-être. Ouais, ouais peut-être tu vires la moustache. Ouais. Attends, je mettrai la tête de DiCaprio. Il, a un, il y a un petit père, un petit <rire> On verra <rire> si on a <rire> la famille ou pas. Moi, je trouve pas trop quand même. C'est le petit lycée des familles là. Exactement, c'est le boxeur. Donc, euh, je sais pas si vous avez déjà vu. Euh, on a parlé un petit peu. En fait, ce sont quatre meurtriers qui sont un peu comme dans vos of the Dead", Ils sont un peu dans un purgatoire en gros. Et enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a certains hommes de l'ombre qui veulent les punir de ce qu'ils ont fait. Et chacun d'entre eux est un meurtrier à sa façon en fait. Du coup, on va bien voir ce que ça te donne. Ouh je suis chaud! Let's go! Oh, la sensi! Alors, déjà, déjà, déjà. Alors, déjà, on commence par changer <rire> la sensi. On tout de suite sur oh, la petite musique et tout. Attends, c'est dans quoi? Sensibilité de la souris, ouais, de ma gueule. Sensi. Ah ouais, la sensi je la trouve pas ou pas, comment ça, comment non, ça moi, se... Non, moi, moi, moi je la mets à 2-20, ma sensi elle est à 2-20, genre j'ai qu'un pris ce matin, moi je suis à 20 Toi, bah, toi tu es, es un peu plus. plus, vu que d'habitude j'ai plus, toi tu joues en 14, là, moi Là la, la en partie elle en pause du coup, là ça joue ou... Ouais, je je crois pas que pas. ça joue, j'entends la musique, ça joue là, je crois. J'espère pas, va être pas. Hein. Bon voilà, là on est pas mal. Ok, ça, ça, joue, ça jouait vraiment. Hein. Ça joue, ok. Ok, ok. Oula, oh oula, oh oula oh on oh a des petits lags, je pense que ça va passer. Vas-y, on oh va explorer oh un petit peu. Bon. Alors on a déjà le Shayva ici qui coûte 500 donc je pense que c'est l'équivalent soit de l'Olympia, soit de, de la M14 On a les petites barrières qui nous, qui nous donnent des points quand on les refait Et du coup c'est ça en fait tu vois, le truc euh, ouais, là, un... c'est pour devenir la bête en fait, c'est justement le truc à trépas là Donc vas-y essaye pour montrer, alors si tu veux claquer ta marque Regarde regarde, regarde ce côté Du coup, ça c'est très chaud, et c'est ça donc les trucs dont je te parlais bah, Donc si là on peut les... activer le courant comme sur Mom of the Dead et là j'ai activé Quick Revive Ok donc c'est comme ça que ça marche Et là, what y a un truc qui explose là Vas-y, essaie de tirer dessus un truc. Attends, vaut mieux que j'attends de tirer des zombies peut-être. Hein. Essaie de le grappin le grappin peut-être. Ça L'autre touche. Non, je peux rien. Tu peux rien d'autre à ouvrir Je peux tuer des zombies ou pas ouais. Ah ouais, je peux même tuer des zombies Je crois que tu peux les cut. Oh la vache Ah ouais, donc ça ressemble vachement à Mob of the Dead pour ça là. Mm. Ok donc là maintenant il nous faut 3 baffes pour mourir, donc ça je... je suis pas du tout fan. Hein. Bah ça rend le jeu plus facile en fait, mais il y a le retour ouais. aussi des ah, doubles baths une... J'ai trouvé une pièce Parce qu'on a vu dans Advanced Warfare qu'ils avaient rendu le zombie plus facile, on a vu ce que ça a donné hein. De la pure merde euh, Mec tu peux cutter, genre parce que je connais pas, ma touche, pas pour... ma touche pour cut Donc ah, là il y a une autre arme sur le mur euh, En fait c'est un... le B23R, genre je l'ai essayé ah, oui. Il s'agit du B23R 500 Il coûte rien Il coûte rien maintenant hein. Ah mon dieu le système mec. de points est changé mais... On a une porte là à ouvrir donc pour 500 qui sont mes points Je les vois pas Ils sont en bleu ah, ils sont que sur ton ah, écran. Ah, ils sont que sur mon écran en effet. Euh, viens, on commence à bouger. Du coup, je vais la porte là, ouais. Donc là, tu sais quoi, je vais essayer d'acheter une arme. Euh... Regarde, regarde, t'as des trains et tout. C est c est... C est énorme, oh la ouais. va. vache La map a l'air vachement grande et a l'air très euh... en hauteur, comme je disais. Ah, machine à bonbons déjà. Recherche ton minigun, mec. Mec, c'est quoi ça Capsule oh, je, crois, je crois que j'ai fait une connerie. Oh mec Dafec C'est un truc à bonus Ouais, j'ai vu, t'as un truc qui est sorti déjà. Ouais, mais ça, ça donne des bonus. Bah j'ai nuke, j'ai nuke J'ai du zombie avant que je prennes un nuke. peu de zombie C'est stylé quand bien. même ah, Franchement, euh, ça va pas dégager Ok, là on a double coup Ah non, c'est un pardon, énergie Je prends la bombe pour faire 800 points Il euh, y a un truc à faire avec les cabines ou pas Avec la cabine, j'en ai aucune idée mec, je te dis. Alors, est-ce que j'essaie de prendre un bonbon Est-ce qu'on voit ce que ça donne mec je vais mets Moi je suis en train de chercher une arme actuellement regarde, Moi j'ai un bonbon. Qu'est-ce que j'ai eu Y'a pas une arme sur un mur Alors j'ai eu un bonbon en vert. Va je vais le prendre à voir ce que c'est. Et écoute, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs sur la map. Durée 3 minutes, les munitions sont retirées de votre réserve. Quoi C'est OP En gros, j'ai un moment qui dure 3 minutes et qui fait que les munitions sont décomptées de ma réserve au lieu d'être dans mon chargeur. Et par ah contre, ouais c'est mon chargeur qui. Donc tu recharges pas en fait. Je recharge pas en fait. Vas-y, Vas prends, prends, prends, prends. Bon prends, prends, prends. instant, prends, prends. prends. C'est un mec Oh ah j'ai pas vu, je t'ai dit prends mon instant Vas-y vas-y vas-y vas je le tue Vas-y prends mon instant Vas-y rendez-vous T'inquiète on a large le temps Vas-y vas vas Tu cours Il y a personne je... Il a l'air de courir vite hein, il court pas du tout par écart Ouais il court plus, qu'est-ce qu'on a là C'est quoi ça truc C'est une bouteille cassée, euh, ça, ça coûte. 3... Oh la vache, la porte elle coûte 3000, mec. Ah ouais Ça douille, hein. Hop, oh, je vais juste rapidement modifier mes touches parce que j'ai quelques soucis de touches, moi. Parce que tu joues sur le clavier, du ouais, coup. Ouais, du coup, avec euh, le clavier, bah, j'ai pas du tout l'habitude. C'est assez bizarre. Euh, mec, je trouve pas d'armes sur les murs. C'est de me couvrir, je pense ah que, cool. que je suis mort. Ah, excusez-moi, mec. Ah, C'est pas grave. Ah, pas... C'est pas grave. Alors, va voir. Par exemple, le cut. Donc, le cut là, là, moi, je... Ah, ben bah, voilà une arme. Euh, que... Tu veux une réanine euh, comme ça 750. Ah, oui. euh... être... ah ben bah, voilà, bah, j'ai le Remington là, je crois. Oula, c'est une vague spéciale là Ouais, je crois que c'est la vague spéciale. Donc là, tu. What the fuck Donc là, tu vas avoir des dragons verts. je t'ai dit, c'est le truc vraiment bizarre. Euh, bah oui, euh, bah tu fait normal quoi. On voit des dragons là. Tout le temps dans on... On... Ah, mais... les C'est très habituel. Putain, je prends des vite ça. Je crois que j'ai bien fait d'acheter mon Hamilton là parce que. Ça se cut, ou pas Ouais, ça se cut, apparemment. Ok. Donc je joue en bas, hein, si... si vous si voulez avoir en vrai, si vous voulez savoir. J'ai vraiment des touches bizarres, c'est pas grave. Il y okay, quoi du coup, du coup -ce Ah, c'est ouais, okay, les goulombes en fait. Ouais, c'est des goulombes. Ok, c'est les goulombes, les chiens. Du coup, est-ce qu'on ouvre la porte là, mec Pour Ah, si mille... ah elle coûte que 1000 Ouais, elle porte 1000 celle-là. On l'ouvre euh, Ouais, on je vois plus ouais. quoi, si tu voulais. Veux... Oh, t'inquiète, t'inquiète, tranquille. On a encore un truc de la bête là. Ah, c'est quoi ça Activer la chaîne Vas-y, active. Je trouve que c'est un piège, je pense que c'est un piège honnêtement ça. Bah écoute, ça coûte 3000. C'est vrai, par contre, parce qu'on va se retrouver bloqué du coup, si tu peux ouvrir un là, on va vite. Mais mec, ça coûte donc on va éviter pour l'instant. Mais ouvre, t'as pas une porte là-bas Où ça Putain, la map a l'air tellement grande là-bas. Genre t'as une porte là, tu peux l'ouvrir On aura plus de place pour tourner parce que là on va essayer de se faire conseiller de la porte là. T'as plus écoute, de combien 3250, mec Ah ouais, à ce point Ah non, quoi J'ai du mal à lire en fait, c'est écrit tout petit sur l'écran. Mais en fait, j'ai plutôt perdu 1000 points, je crois. Ça devait être 1250. Ouais, c'est d'aller. Ouais, je pense. Essaye de tourner. Et écoute, on va essayer de vite trouver la boîte et de prendre des armes un peu plus strong. Bah Surtout trouver les armes spéciales qu'il pourrait y avoir. Voir un petit master... Oh, j'ai une nuque. Écoute, je vais la prendre. Vas-y, prends. Double point en plus, ça fait plaisir. Euh, tu sais quoi, bon, on va essayer de pas trop monter dans les vagues et, et ouais. d'explorer un peu. On va de faire tourner quelques-uns un peu. Là, déjà, tu sais quoi, j'active ça parce que je crois qu'on l'a qu'une fois par manche. Du je coup, ça va, ouais, il on doit se comme un prépa qu'on l'a qu'une fois par manche. Et je vais essayer d'activer des trucs électriques parce que j'en ah, ai qu -ce a là un peu partout. On a une machine à bonbons qui est vide, étonnant. Ah ouais Non, on avait une machine à bonbons vide. Et là, on a un je truc. Peut-être l'activer. f pour appeler le train, mec. On a un peu un. Ah ouais après, je peux grappiner les zombies, c'est génial. Ah ouais Ah la gueule que t'as, mec Par contre, mec, j'ai rien trouvé comme cours activé hein. Là, j'ai rien trouvé. Ouais, c'est pas grave. Je savais à rien. Là, tu vois, on est déjà passé à côté de tellement de choses. Ouais, mec, j'ai appuyé le train du coup. Regarde, t'as un train qui est arrivé, ça te dit, on prend Ah bah vas-y, j'arrive. Vas-y, je t'attends. Je cours, je cours. Vas-y, essaye de pas le faire partir. Non, t'inquiète. Genre, je sais pas si c'est à moi de l'activer. Du coup ça, ah. bah, ça part plutôt sur un transit quoi, en fait. c'est tactile, C'est un petit train, ouais, c'est C'est gratuit hein, c'est gratuit. Oui, c'est parce que c'est moi qui ai payé pour la pluie en fait. Ah d'accord. T'as payé combien 500, pas grand chose. Ok, 1000, oh, je sais plus. <rire> c'est stylé, c'est un petit train aérien rien et tout. Ouais, ça ça, un peu, un, peu, un peu le mode transit un peu avec le... Euh... Non, on peut pas péter les vides. Eh ouais, sympa. Attends, franchement ouais. Contrebandier, coûte 2000, c'est quoi Ah c'est énorme, ok. Ah oui je me disais y a un truc dans le mur ça se passe comment euh, a... tu sais quoi je le Est-ce que je me la prends Vas-y je pense que je vais l'essayer Dis moi c'est quoi Ah tu couds au cou toi. Je... Euh... Écoute euh... Demi et Shishir Tu sais prendre, je ah, de... quoi je vais l'essayer honnêtement on va Ok les donc on a plusieurs stations donc ça va plutôt ouais, c'est un transit un peu Ouais on un peu... peu comme ça Ouais là, je pense qu'on va éviter de sortir vite parce que le tunnel je pense qu'on va vite le sentir passer Mais j'arrive pas à lire les... Mais il faut... Là on va se enfermer là Là on Attends tu sais quoi j'active la bête Vas-y passe en bête Est-ce que c'est un chacun par manche ou, euh, oui. ou pas du tout Je pense que c'est un chacun parce que moi en fait j'ai encore une marque tu vois Je peux les tuer un mec je crois Non Ah non je, je peux les tuer Les télé -té le téléporter ou les robes Je vais encercler là faire. Euh, mec là on va vite se oh, faire encercler ah, hein. J'ai pris la dose Tu vas pas tourner autour Essaie de partir Il y a une espèce de place là Oh c'est quoi ça C'est quoi ce truc Tous les zombies sont attirés entre eux Là mec tu énormément de mal Oh t'as fait quoi T'as fait péter les zombies mec Sérieux Vas-y On ouais, va essayer de faire le, le Ça Team Teams euh, des familles <rire> euh, Heureusement qu'on a le double Y sur ce jeu Hein La double baffe Dans triple Ah tu t'as pris 3 baffes instant Un triple Là j'ai pris triple baffe Hein t'as pris une triple Non je crois que t'as pris une double et il y avait deux zombies Du coup le zombie t'as mis une autre baffe Du coup t'as pris 3 baffes instant en fait Putain la vache C'est rapide hein Putain Je comprends pourquoi t'as fait 6 hein ce matin Ouais mais genre c'est vraiment parce que je me à à ce matin. Genre suis vraiment ouais, fait Ouais donc la map plutôt violente quoi parce que euh, Parce que très ouais. serrée Là, c'est un peu comme Merid, vraiment, sérieux, on n'a pas beaucoup d'endroits. Donc, en fait, je pense que l'endroit okay, était okay, au début, okay. c'est avec les voitures ou à la première station. Je pense que c'était pas mal, c'est vraiment une grande place pour tourner. Oula, qu'est-ce qu'on qu a là la... Une petite animation, peut-être. Ah, est-ce qu'on va quoi. devoir couper Ah, j'espère pas. Tu l'as pas eu ce matin, ça Ah, c'est simplement le menu. Non ah, c'est bon, tranquille. On va Les impressions de cette partie, dis-moi. Attends, je regarde juste Est-ce qu'on a trouvé des trucs Ah, on en avait désactivé un ou quoi Ah, non. Non, c'est juste pour ouvrir le menu. Bah écoute, euh, bah écoute, pas mal de trucs nouveaux, mais là on n'a pas eu le temps de voir grand chose hein. ouais. On est passé à côté de beaucoup de choses Je pense honnêtement, mais en tout cas c'est vraiment stylé comme vous avez vu le zombie euh... La map m'a l'air vraiment grande T'as vu ça, ça promet des choses hein wow. On est reparti Ouais, est... genre du peu de vidéos que j'ai vu, tout ce qu'on a fait là, ça a je l'ai même pas vu ouais. dans les vidéos Donc à la map quoi. doit vraiment être grande hein. Bah ouais, ouais j'imagine ouais, ouais. T'as vu la gueule de la lettre, c'est trop drôle <rire> Je sais pas si t'as la gueule sur ton mon écran. J'ai essayé de trouver des trucs à activer avec, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Ouais. Je pense qu'on va plus essayer de rester à la salle du début. J'ai vu qu'on pouvait descendre déjà. Comment ça on peut descendre Oui, il y avait un petit il truc à des descendre, mais je t'ai dit il y a un monte charge au bout, mais je sais pas comment l'activer ni quoi. Et écoute, on reste plutôt là et on essaye de trouver déjà des trucs. On essaie de sortir par un autre sortie sortir en fait. Genre, oh ouais, en plus. On essaie de changer de sens. Ok, on va changer de sens. On va partir sur ça. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à du Black Ops 2 et ça, ça j'aime ça. Et tu vois, ah, tu vois, regarde, ça c'est ce que j'avais trouvé à la fin, ça. Mais t'as entendu ce qu'il vient de dire ou pas Ouais, il dit la maladie. Il a dit vous portez la marque. Bon, la marque c'est peut-être ça en fait ce qu'on a sur notre écran. Tu vois ça ou pas Et ça en fait c'est nos charges. Nos charges de. Merde, je Tu vois ça mec Il y a une porte avec un bonus. Une porte à trouver peut-être avec un objet ou je sais pas. Euh, écoute. Je vais pas direct chercher les zombies. Ça me saoule mieux cette porte en gros Ça coûte 500. On part sur 500 déjà. Oh, c'est V pour cut, c'est assez chelou quand même. Allez, viens là mon petit. Qu'est-ce que tu fais Donc tu m'as dit qu'un flingue était plus violent que... Enfin que le flingue était plus violent que ceux des... Ouais oh, 4 balles pour tuer Oh merde, pas de chance Est-ce qu'on essaie du coup de passer par là Parce que tu vois en de... là il y a un espèce de truc, d'escalier, je sais pas trop ce ah que ouais. c'est Mais genre je vois pas, fait, pas là, comment l'ouvrir en fait, j'ai aucune idée de comment faire Tu crois vraiment que ça s'ouvre ou c'est juste un décor Je sais pas, peut-être, attends je vais essayer de pas la centrer pas Enfin bon... Là, coup, là active, active le truc électrique là, tant que tu es Et tu vois la porte elle est spéciale là quand alors Là active ça tant que ah ouais fais voir un peu Quoi <rire> Wesh Ça va calme okay Wesh ah, Mais là la triple bob de la partie d'avant elle m'a pas mis bien là Double point vas-y profite C'est ah, bien ça Oh merde, ah, merde. C'est pas grave pas oh, Vas-y j'ouvre Ça fait 800. Je prends le Bverse, Parce que je l'aime bien mineur Ok Alors là Du coup c'est changé on de côté va, On ouais. va raser les murs ah, elle a changé de couleur à bouteille, je sais pas si c'est important Alors cette porte elle est à 1000, elle mille. est à 1000 cette porte Ah, là y a un... Ouais par contre c'est presque sûr qu'il y a un secret dans la map, hein, genre... Ouais ouais ouais Quand tu vois la taille Ouais, quasiment sûr Voilà je donc c'est qu là qu'il faudrait qu'on aille c'est en bas dans les égouts là Ouais, oh. bah on va essayer d'y aller, écoute on va juste cette vague pour faire quelques points Qu'est-ce qu'on a là Là on a un truc électrique j'ai l'impression d'activer. activé Le mec là il y a encore une bouteille euh, cassée. Putain je suis vraiment pas que t'as que le clavier c'est ah ouais il est trop bien le okay. Genre, T'as vu il est Il y 3 en moins de chargeur que tu tues un zombie. Normal. Je t'ai dit 4 balles sur la tête quoi. 3. Ah ouais il est méchant. T'as vu il Désolé. Je ah ouais t'as ta raison donc il y a moins de charge. Alors comment on fait Je sais pas du tout comment on a... es, que... Attends je vais laisser ce zombie. laisse là, laisse-le ou... seul. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Moi j'en ai un. Non mais il y en a plus, il en reste plusieurs. Non c'est bon, il y en a un sur moi là. Non. T'inquiète. On a pas de chance là. t'inquiète, c'est pas grave. Bah, ouais, du coup, il y a ça, mais je pense qu'il faut faire un, un petit tour de map pour pouvoir y accéder. Hein. Est-ce que j'ouvre la grille qui est que, là Tu vois, oh, c'est la grille de tout à l'heure, là. Est-ce que je l'ouvre Attends. Mais attends, mais... Ah oui, il écrit 1000, Moi, je lisais 3000. Ouais, là. ouais. Genre, c'est vrai que c'est assez en quand pas, même. On voit pas, on voit pas, du coup. Je vais peut-être reprendre le pont d'avant, parce qu'il était vraiment pas dégueu. Moi, je sais pas le bien en je vais bien, honnêtement. Ah. Notre nom euh, je vais tout ouais. à En fait, il et... n'y a peut-être pas tant de trucs que ça. Euh... Moi, je te dis, les bouteilles de différentes couleurs, ça m'intéresse parce que c'est peut-être un truc de secret. Hein. Peut-être que c'est un rapport avec le secret, ouais. Alors, les armes qui font quand même vachement futuriste. Hein. Ouais. Je Après, le... je trouve que les zombies courent beaucoup plus vite que. Ah, oui. c'est quoi ça Protecteur civil Pfff. Je dis... Mec, il y, a un... il y a un protecteur civil qui est désactivé. Attention, derrière toi. Il y a écrit protecteur civil désactivé. Qu'est-ce que c'est que ça il y a des, des petites médailles et tout carrément. Ouais. Attends, ça commence à courir bien vite là. Hein. Ouais, on essaie d'en laisser un, moi j'en ai un si tu veux. Logiquement, il -y. y en a un dans le spawn de derrière. Moi je me le garde, je me le garde. Tranquille. Oui. Ça va Là il en reste deux. Vas-y. Bute les bute les tu peux te le faire, moi j'aime bien. Oh putain, je suis un homme que Non mais là, là euh, ça c'est pas, pas acceptable là, ce que je fais. En fait, il a bugué. Là j'ai fait un. Ouais, il y, y a eu un lag. Alors là j'ai fait un, un vieux truc d'handicapé. Ah je suis la meuf moi parce qu'elle sait bien courir, ouais je bien courir. Je suis la meuf moi T'es qui Cette galère de le boxeur. Cette galère de la garde en vie, hein. Non c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ah, mais là, là coup... j'ai fait... mongolisé, là je m'attendais pas à ce qu'il court Là on a 4000 points, mais il faudrait quand même Attends, ah, avant on est parti par là Qu'est-ce qu'il y a Avant on est parti par là, euh, on, est... Ah, par là est on est parti okay. par où, mec. On est parti. Ah c'est la vague des Gino Viens par, par là. C'est la vague des trucs chelous là Ouais. ouais. Du coup on se la fait. Ah j'ai plus de balles de vélo ça ça il bouge vite hein ouais, il bouge vite c'est pour ça en fait essaye de viser les gens de déviser rapidement Et oui parce y a aide à la viser en plus J'sais... Mais par contre j'arrive pas à comprendre à quel point ils font mal Ouais c'est difficile d'estimer leurs dégâts Et ouais Oula il me prend dessus quoi Allez on se bloque là. là faut qu'on est vite Ouh je suis rouge je suis rouge je suis rouge Ah, il a pas assez de range, je me trompe. Ah, mais on peut esquiver leur balle. On peut assez facilement esquiver leur balle. Okay, Est-ce qu'on en garde un ou pas <rire> Ça arrive pas <rire> la <mission. rire> Ça Ça pour la question. Ça arrive pour la question Le <rire> mini <rire> max il descend par terre. Ouais, ouais. J'ai pas de chose à savoir. Là. Viens, on essaie de descendre, ouais, on essaie d'ouvrir là parce qu'on va, on va pas tenir longtemps. Hein. On essaie d'ouvrir par là. Ouais, là pour l'instant, je vois pas trop de choses pour l'instant. Là, on peut peut-être tourner un peu. Défense... Ah, ça, je l'ai vu ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que cet arbre Ah, tu vois, y'a encore un truc là comme avant. Un coudant. Regarde, ah, là y'a encore un, un truc comme, comme au spawn là. Ah, ouais, peut-être que c'est un lien ou je sais pas. Hein. Donc, non. Ah, par, par là, on ouais, a l'air d'explorer un petit peu. Ah, là, mec, ils commencent à devenir les zombies là. Ah, j'ai trouvé un spot de boîte magique, mec. En tout cas, sur la difficulté, pas déçu. Ah, honnêtement, ouais. Par rapport à devant et Devoir où j'arrive, je fais euh, ouais vidéo découverte. Je sais pas si je vais survivre longtemps. Et je fais vague infinie. Nop. Tranquille, on est revenu. Oui, oui, tu leur dises que... quand tu. Ouais, mais je l'ai dit ai fait... J'ai zappé. Ah, j'ai une pièce, j'ai une pièce. Euh, mec, tu sais quoi, je tente un bon. Ah non, il est vide la machine. Tu sais, ça, ça me rappelle un peu. Est-ce que tu vas essayer de garder le zombie Putain, mais il Décidément. Ouais, mais là, j'arrive. Oh, qu'est-ce qu'on a là QDAM. Oh mon gars j'avais 6600 points Ouais c'est normal c'est moi qui ouvre tout Là s'il y avait un petit point taser euh, là on dirait une MP5 ce que j'ai Oh là on est là de pouvoir descendre vers les égouts On va essayer d'explorer Oh ah, munition max munition max On a encore un piège là Mec on se déplace vachement bien dans les égouts c'est moi Mec t'es dans les égouts toi aussi Non écoute je suis. Ah bah je suis revenu au début là On spawn hein putain la map est. Elle est grande hein. là Ah si voilà donc là je peux aller dans les égouts Attends je rentre un peu en haut parce que je sais pas si je pourrais remonter si je descends euh, la machine à bonbons, ça me rappelle un peu, euh, tu sais, sur Origine euh, tu sais, le, le, le truc à aléatoire, genre, il pouvait être qu'à un endroit à la fois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même délire. Ouais, tu sais quoi, je vais descendre dans les égouts, parce que là, oh, là ça commence déjà que tu le balle d'adroits. J'avais de tous les côtés, là, non. Et je rêve, il n'y a pas de mode facile, hein, on est d'accord Non, non, il n'y a pas de mode facile. Disons. Ah, ça, ça c'est un vrai zombie, ça il y a même il y a pas toi quand même genre dans les égouts c'est de quoi c'est en émo ouais je suis en émo moi ah ouais j'aurais dû activer le piège là c'est pas grave c'est pas grave cours ils euh... je peux essayer d'en descendre tu veux dire ou pas Je vois pas trop vas-y parme pire hein. je vais m'asseoir je peux me refaire oh tranquille tranquille tranquille ouais. tranquille merci alors ouais. qu'est-ce qu'on a dans les égouts on a encore une porte avec un on a encore oh un... On a n'a ça c'est un truc on est d'avoir un bonus on a une putain de lumière jaune ça c'est au ça je sais pas mais c'est un truc pour le secret Ok donc il faudrait regarder rapidement les pièges Alors, Ouais du coup c'est 1000 hein les pièges C'est pas ouais, cher hein C'est pas si cher que ça du coup La munition max la... C'est quoi ça C'est quoi Ouais je sais pas C'est quoi ça mec Mais il est avec nous ou il est contre Non il est contre il est contre je crois euh, J'ai trouvé un emplacement de botte magique euh, Donc là il, y a... là il y a un boss vénère hein il a oh, de de comment on va se on se On s'est fait gangbang hein. Méchamment. Bon bon attends. Vas-y, bon on, on passe un pas coup de pied. Vas-y, on essaye. Bon du coup, on s'est pas fait gangbang les gars. On va c'est loin. <rire> vas-y, vas-y, là faut... on va. Ouais, Je mets vraie touche. Du coup on va se relancer une petite. En tout cas, ça tes impressions là. Tes impressions, franchement. franchement, monstrueux La difficulté là, c'est la difficulté qui m'étonne là. On s'attendait pas, on se disait, tu sais, genre ils ont, tendance à... ils, ont tendance, ils ont tendance à baisser le niveau d'année en année pour que ça touche plus de public. Ouais, est un bah, jeu ah, qui est quand on, si on a vu à c'est de faire c'était... T'as vu la vidéo découverte, genre j'ai fait mon chat fini, enfin je me suis suicidé, quoi. Genre en fait, le, comment ça s'appelle Le jump... Euh... Ouais, bah oui, c'est quoi ça. Donc ok, quoi. Genre, tu Alors là, là, plutôt... euh, là... Bah, je... je pense plutôt d'explorer bah, une une grande salle, en fait. Mais ouais, mais viens, viens, on laisse un dernier zombie. Genre vraiment Bah ça, le dernier zombie, en fait. Genre, je pense que... chaque fois je le et on ouais. essaie d'explorer. Oh il y a une petite frise. Et après on revient au spawn et on tourne. Mais c'est quoi ce truc C'est notre marque en fait, genre quand on passe en bête Genre comme ça Genre... Ah ouais ok, c'est-à-dire qu'on peut passer en bête encore pour ça en voilà. de mon choix. Oh mec, on vole quand on est dans la bête un peu comme un trépas. Regarde-moi en l'air s'il te plaît ça doit être des barres. Tu me regardes Vas-y. Wouah <rire> Par contre le, le boss qu'on a vu avant là, c'est celui qu'on voyait dans le trailer. Et euh... Waouh Genre, le truc il est apparu sur moi, donc du coup il sort des égouts apparemment Et euh... Waouh mais c'était quoi ce truc quoi genre... J'ai essayé de lui tirer dessus vite fait mais... C'est vrai qu'il est sorti un peu de n'importe J'ai même pas l'impression qu'il m'ait attaqué hein, par contre au final, j'étais encore corps avec lui, il m'a rien fait Et Tu vois je regarde ma marque, elle est pas chargée là Et je sais pas si elle va revenir à cette vague ou pas, j'en ai aucune idée euh, je... sur la marque c'est le truc qui t'indique que tu peux te transformer en bête après quel est le rapport avec l'histoire Bah ils sont les... ah, je... donc tu vois ça Ah si tu vois ça reset vrai. à la vague. C'est okay. tu sais quoi je joue vous... Donc on a un trépas par vague en gros. Oh. C'est quoi cool, ça C'est est bon. Voilà ouais, de un... retour les gars. Voilà de retour. Donc, on avait juste des problèmes de mémoire en fait sur le... ce qui filme la facecam C'est pour ça que ça a coupé. Il n'y avait plus de mémoire. C'est la vie de la garde. Du coup tu voulais essayer le grappin, Ah ouais, ouais, ouais, prends le zombie. Du coup j'ai pris J'ai dit j'ai essayé un grappin. Euh, là, parce qu'il doit y en avoir pas mal. Ok, alors là déjà je suis sûr qu'il y en a un, je l'ai vu. Ah, C'est stylé Alors là on va où Ok, on a déjà une arme, je peux pas l'acheter en bête. Là on a une porte à gauche, je peux pas l'ouvrir. Oula, je suis où Est-ce que je peux sauter quelque part J'ai un tremplin comme si je pouvais sauter quelque part. Ouais, oh, y'a trop de trucs. Je peux... Ah là! Ok, j'ai réussi à allumer un truc. Oh, c'est Mastodon! Il est où? J'ai allumé Mastodon. T'arrives à repérer ou pas? Non, non, non. J'ai pas trop réussi à voir. T'as pas ouvert une grille à la fin? Si, j'ai ouvert un truc, mais je sais pas si C'était par où en fait? Genre, dis-moi où est-ce que t'as grappé euh, par là-bas? Bah là, derrière, là, derrière ce bâtiment là. là bah viens, on essaie d'aller derrière. Viens, on essaie de trouver Masto Parce que Masto c'est quand même. C'est Mastodon. Eh ouais, Masto ce serait... ce serait divin. Masto ça ferait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Un cul-de-sac? Génial. Ah, y c'est là, c'est là. Ah, bah voilà, c'est ça que j'ai ouvert. Nick. Oh, et donc t'as réussi à ouvrir le zombie, Je prends le zombie. Vas-y, je vais chercher masto. J'ai 2000 ou 2800, j'arrive pas à avoir de points. Dis-moi, j'ai 2800. Euh, 2800, ouais. Ah, nice. Mec, c'est que j'ai 2414. Mais viens mettre des balles aux zombies. Bah, viens, remonte, remonte, viens. Non, on va pas faire des barrières plutôt. On prend pas de risque, on va faire des barrières. Je peux pas reprendre celle-là. Viens prendre le zombie juste que je prenne masto. Vas-y. Viens là, toi. Alors là, ça va être vraiment cool. C'est bon, je l'ai. Nice. Regardez là on a une espèce de tremplin C'est oh, pour de descendre là où je suis Et là Donc qu'est-ce qu'on a On a pas mal de trucs hein. Ah on a une grosse pièce là Oula là, là. Oh, ouais. ah, là on a un beau bon bouclier anti-zombie euh, Origins. Hein. Vas-y viens Essaye d'aller l'assembler peut-être Ah là au cabaret Attends tu veux juste les zombies là ou quoi euh, Vas-y je vais acheter les Ah là t'as vu ils sont là les Les, les... les bonbons Ils sont là Ouais, je vais me faire 2-3 barrières si j'en trouve. Je testerai bien combien, en combien de buff le zombie me tue avec Mastodonte, mais, mais ouais. j'ai pas trop envie en fait. Il vaut mieux pas. T'as fait peur, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. 2500 piles, mec. Ouais, nickel. Une... Ah, il y a mmh. encore un. Regarde, il y a encore une bête. Ah non, il y a écrit que ça dort. Non, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Genre, euh... tu vois, genre, on peut pas utiliser le même pylône tous les deux dans le la même mag en fait. Du coup, je suis Vas-y, si un tremplin, c'est que je marque pas. Non, je pense pas. Zéro dégâts de chute. Ok, tranquille. Qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre On a plus de de toute façon. Là, on va tourner. Mais on voulait voir autre chose avant de partir. Je sais de lui C'est quoi ça, mec C'est quoi Tu veux que je de passer en bête Genre, il y a un truc là. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Ah, il y avait. Ah non, j'ai rien dit. Je sais de passer en bête parce qu'en général, c'est un peu comme. tiens le zombie, je retourne au spawn. Non, j'ai pris la bête. Parce qu'un peu comme Mouse dead, en fait, tu vois, genre. Là où il y a des trucs à trépas, c'est qu'il y a des trucs à faire. Du coup, on va chercher un petit peu. Est-ce que je peux graver ça euh, Oh, j'ai gravé ça là-haut. Je sais trop ce que je voulais faire. Où est-ce que je suis tombé Ah, t'as pris un grappin là Là-haut, il m'a tiré par là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. T'as eu un grappin là Ouais. Ah, essaye, essaye, essaye de... Le un spécial, le verrin spécial j'étais. Merde, t'as pas repris le même que j'avais pris quand même. Non, non, non, je sais pas. Ouais. Parce que je... Il y, a, il y en avait potentiellement un troisième encore derrière. Mm. Et donc, on disait, je sais pas si la face cam était coupée, mais quand on revient du mode bête, on fait une grosse explosion qui tue les zombies. Et donc, si ça one-shot les zombies, ce serait très fort dans les, les games où on fait des records. Parce mmh. que ça permettrait de one shotter un gros tas de zombies en fait. Ouais, je pense. Après, ouais, il y a tellement ouais, de zombies pas. que est-ce que vraiment une explosion ça changera grand-chose C'est toujours une vague de plus, tu me diras. Je sais pas. Est-ce qu'on prend le train du coup Ah oh, merde, il y a une porte là. On bah, a peu d'argent, c'est vrai Mec, mais t'as vu qu'il y avait une porte avant le train Ah non, je pas vu. On prend le train ou pas Moi j'aime bien l'endroit on a notre, j'aime bien tourner là. Non, je me sens à l'aise ici. Mais là, mec, j'ai pas ta de... T'as vraiment rien T'as pas de balle Bah, ben, genre moi, j'ai pas de balle non plus. Hein. Ah putain, de merde. Dis-moi que t'es une autre quand même. Non, enfin, j'ai ça quoi. On fait quoi On tente une vague là Mais faut pas qu'on tourne tous les deux au le même endroit. Moi, je vais tourner au spawn, tu tournes là. Tu penses que t'arriveras à tourner au spawn C'est pas facile hein. Ah, non, mais y'a. T'inquiète, t'inquiète. À côté du spawn, ça doit aller, t'inquiète. Là, mec, si on tourne à deux là, c'est du suicide. Hein. J'ai bien vu à la vague d'avant. Okay. <coughs> là, va bah, tourner au spawn, que... écoute, tu me dis quand t'es bon, et puis on lance la vague. Ah est-ce que j'ai pas assez pour des munitions dans hasard Bah euh, presque je pense. Vas-y lance lance. C'est bon Quoi que c'est combien les munitions Oh c'est 300, nickel Genre assez pour des munitions. Hop Ok bon, j'ai contre, des munitions là. la PLS. Mais on a masto au final Oh mais on a masto ouais donc euh, ouais. Dans le fond on pourra toujours faire à la grenade ou. Là on est bien hein. Au oh, gun. Ah Vax spécial Voilà oh, ouais. Tranquille, y a munitions max à la fin. Tranquille mec, y a munitions max après ça. De Brazil en fait, avec ce truc, c'est beaucoup se déplacer. Bah, mec, tu penses que genre, si on va pas dans l'égout, est-ce que le, le monstre qui s'invoque, il peut quand même nous trouver ou pas, tu penses Si on va quoi Si on va pas dans les égouts. Je pense un petit peu comme quand on allume pas le courant, y'a pas de goulou. Ok, hey. changement de caméra d'urgence. Encore plus de mémoire. Ah, c'est vraiment la vidéo de la galère, quoi. C'est. Ne <rire> vous inquiétez pas. La vidéo euh, fait un peu à la Est-ce que t'as fini Attends, Je vais peut-être aller racheter des balmes avant le ah, Du non. coup euh, qu'est-ce qu'on a dit Bah on a dit qu'il y avait les bonbons à deux endroits en même temps On a remarqué Ouais Et Exactement. Euh, voilà J'exploite, il te fait euh, rien d'intéressant j'ai l'impression Donc là c'est bon on se barre Attends je suis juste à la recherche d'une arme Est-ce que t'aurais pas vu une arme dans le, coin, dans le cabaret Je sais pas il doit y en avoir je pense Je sais pas. Je sais pas mais c'était chelou Mais dis pas qu'il est mort sans qu'on te tue et qu'on... Ah non c'est bon une Il est mort tout sur... seul Oh okay. mec Quoi Là si j'ouvre là on peut traverser le pont et arriver carrément de l'autre côté. Va te mettre en exploit, tu sais qu'elle va commencer. Ah t'es chez moi je crois se Non mais il est mort tout seul, je te le dis. Ah, oui. Corre vite hein. Bon, après t'as ma sauce, tu vas te il Faut juste pas que je me fasse bloquer en fait. Genre là par exemple. T'as masto, sauce, tu dois tenir. Au pire tu prends un, un trépas. Faudrait que je tente le piège quand même. En tout cas là où je suis il y a vraiment pas mal de place donc c'est plutôt confortable. Ça ça m'intrigue hein. Le truc, le protecteur civil là je crois qu'il y a un nombre dessus. J'essaie je... je... je... de pas tuer le zombie, c'est bon c'est y tu le prends Ouais je fais un zombie. Ouais c'est, ah mec c'est chaud de tourner. Est bon, je vais pas mon me à mort Vas-y essaye. Je prendrais bien un petit bubble gum là mais ça va être tendu. Prends pas trop de risques hein. On est assez bon mais il n'y a rien. Non, franchement ça se fait, ça se fait. Faut tout de suite repérer quand il y a une nouvelle map, les points pour paquer. Mmh. C'est vrai qu'il va vous permettre d'aller un peu plus loin. Ça va, les murs, les murs ont pas trop l'air de bloquer. tu même t'as des murs vénères genre, qui te bloquent bien, tu vois, où tu passes jamais. Là, ça va. Là, ils m'ont l'air d'être euh, euh, flexibles, on va dire, les murs. Ah, mon mec, il y a un truc qui est bien vénère, c'est les portières des voitures. Genre. Ouais. C'est un peu comme des coins en fait. La la ah le chargeur est énorme Le, le prompt... T'as ouais, la M14-27, mais je l'ai sans passer. Putain... Là, ah, mais ah, Et vite, le fil dernier, s'il te plaît, je vais peut-être aller chercher une réduction. Ouais. Bah, là, ça se spawn plus. Hein. Ouais, donc c'est bien. un, un cul-de-sac, comme ça, à mon avis, euh, il y a un truc est de cacher derrière. Hein, le vieux cul-de sac avec le truc en bois. Ouais mon avis. Ouais, il y avait la porte autour. J'arrive pas à les finir. T'as des balles Si si. C'est bon, il en spill 1, mais il a pris des dégâts. Bah, bah vas-y tu le tues. Moi je suis le toi bon. C'est quoi, ah, quoi cet endroit là marqué quoi C'est spawn ça Ah oui c'est le spawn de <rire> Je me disais, une porte qui s'est ouverte toute seule et tout, bon.. Rien du tout en fait. Ok, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye la nouvelle porte ou est-ce qu'on prend le train il a pris des dégâts le zombie ouais. si Tu il va mourir C'est sais comme euh, dans le transit quand tu prends du jus et qu'un zombie a pris des dégâts il Mais la, la porte, genre le m'a l'air de la incroyable On tente la porte C'est pas grave au okay. pire. Non comment Tu prends points Ah j'ai 4000 points vas-y on va tranquille, tranquille. Ouais autant explorer déjà bien cette partie... Ouais je pense qu'on va sur ça Ok on va tenter ça Donc la porte regarde elle est là Alors qu'est-ce qu'on a par là est-ce qu'il y a pas une iv je sais pas, c'était vraiment des noms. Je prends. Oh mon gars, t'as un bon gros fusil d'assaut. Oh, oh, un truc pour ouais. fabriquer. Une table de craft Nickel. En fait, c'était vraiment une table de craft spéciale qu'on avait. Euh... Ouais. Euh... Au cabaret Ouais. Mec, regarde F pour dégager. Ouais. Ah non, c'est juste un, un truc pour lever des bombes et pour pouvoir sauter euh, quand on pack, ou un truc comme ça. Donc là, ben là, regarde, c'est là où j'étais quand j'ai ah, pris. Là, un... Là, y a un truc de bec. Est-ce que je pense le grappin, mec, c'est ça en fait. C'est ça le grappin. C'est quoi ça Là c'est là où il y a Masto une en fait. Là on est arrivé là où il y a Masto. Oh Emplacement de boîte magique ça. On l'avait pas vu. Ah ouais. Ça c'est un emplacement de boîte. Ah j'aimerais trop trouver la boîte par contre avant la fin. Ouais c'est cool. Mais t'as vu comment elle est grande hein ouais, là Ouais, elle est là. Gigantesque là hein. hum. Euh bah viens on prend le train. Hein. On prend le train Ouais. Bah, on, le zoom va mourir, on va le la mourir, on se sent dans une vague qu'on connaît pas. Tu préfères pas qu'on fasse une vague Je suis pas sûr qu'il va mourir. Ouais. Moi je le sens bien. Ouais. Ah, t t as, t as pas on a un fusil d'assaut. On a un masto et j'ai des fusils d'assaut. On a masto, ouais, euh, un masto, on a des bonnes armes. Hein. Bah, ça peut se tenter. Faut ouais. juste pas rester ensemble après. Alors, on sinon on va se bloquer. Vas-y. Ah mais non, on aurait dû le prendre dans le bus. Ah, oui. on, on le faisait tourner on en plus. Con. Contrebandier, du coup 2000 points. Ça, a ça, a, fait, là, ça doit fait. être bien fort comme arme. Un... Il y avait quoi là Il y avait un bouton encore. Ou ouais, t'inquiète deux boutons. Je sais pas. Il est pas mort. Il est pas mort, sinon ça va déjà reset. Ah regarde. Impossible de changer de destination. Je pense qu'il y a un tableau de destination. Oh. Je pense qu'il y a beaucoup de gars. Canal, on arrive. Ah, regarde, hôtel, là, celle-là, on était tout à l'heure. Et là, on va à Canal. Pff, oh là là, la map est belle. Et puis, elle s'est comme ça au-dessus de la map. Après, les gars, sont pas top, là, ce deux. Faudrait que je sais d'augmenter un peu ça. Donc, enfin, c'est pas dingue, là. Quand même. Euh, ouais, parce qu'après, ça va laguer. Hein. Il y a encore un Là, on a une porte. Porte à 3250 ou <rire> j'ai rêvé Non, attends, j'ai laisse, dû la so oh, laisser. La table la de, de craft. Table de craft. Tu tiens le mieux ou pas Euh, non. 1250, 1250, 1250, la 1250, la 1250 ok. Les 3 et les 1, ils se ressemblent vachement un petit écran. Ouais, sur le petit écran, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a là qu ouais, On a un grand ah, espoir. Porte... Est-ce que, Est -ce que... ok, tu sais quoi, j'ouvre le pont Ah non, j'ai que 1000 what points, what J'ai pas 1000 points, c'est pas possible. Mais ça fait quoi, t'es 4 points Bah J'ai ouvert la porte, j'ai pris là. Ah, Peut-être que c'est parti vite, hein. c'est une porte à 1500, tu une porte à 1500. Tiens, j'en rapidement. 1250, affiché. Ah, tu peux pas me donner tes points, <rire> Attends tiens j'ai bien. je vais explorer vite. J'ai envie de se trouver, se de se trouver se de des pièces pour commencer à construire un truc, tu vois. Bah, je ça dans les coins un petit peu par là, tu vois, c'est là qu'on trouve des pièces en général. Ah c'est pareil, hein. mais 250. C'est chaud là, il falloir faire les Est-ce que, Est que, que je passe en prépa, il y a peut-être un truc à faire J'ai pas en prépa. Vas-y, t'es quoi essayer Alors regarde, on grappe pas, on grappe pas. Je vais me dépêcher en plus, là, j'ai plus beaucoup de temps. Un grappin, un grappin. Ah, oh, j'en vois pas, j'en Oh, peut-être pas par là, non, pas. Ah, il y a encore un truc pour monter là. Ça, ça veut dire, c'est quoi ça Il y a encore un truc pour monter. On peut pas. Ça marche pas avec ça Ah, attends. Ah, si, on rentre. Ah, ok, ça, ça s'active euh, en bestiole, quoi, en gros. Bon, elle ouais, va, bah, on commence. C'est quoi Oh, attends, mais j'ai peut-être assez pour rire. Ah mec, il manque rien du tout. On se colle à la porte et tu tues en zombies Ouais, je pense que ça. Là, euh... ça parle de boxe. Hein. Ah toi t'es Leonardo DiCaprio. mais sais pas que c'est des vieux merdes ouais. ouais, C'est boss, c'est boss. Oh, il est là, il est là, il est en haut. Il est où quelques points a... On se sait pas, a... on sait euh, pas. Ouais, moi je suis parti à droite. Euh, Est-ce que je pars dans les égouts enfin... ah, C'est de... le hein. tendu court, hein, ouais. enfin, hein. Mais, hein, mec, dans les égouts. tout court, mec. Merde. Mais je pense dans les égouts, c'est mieux que n'importe où d'autre. Hein. Je vais dans les yeux je vais dans les yeux mais le boss, es il, il est là. Il fait quoi Il fait quoi quand je vais moi, je crois. Moi, je me trouve je me Du coup les gars, bon après toutes ces aventures de caméra. Ah ouais mais là caméra on a été gâté hein. Genre, des, des genre comme ça. Quand je suis mort à la fin c'est quelqu'un qui m'appelait en fait. Du coup ça a coupé la Facecam et j'ai essayé de répondre au téléphone et du vois en même temps, du coup je me suis bloqué. Du coup moi j'ai pris toutes les deux vagues de côté. Et euh, bah c'est un peu bête parce qu'on commençait à aller loin quoi c'est un peu dommage mais. Euh... En tout cas honnêtement surpris par la difficulté genre. Euh... Je ah, agréablement surpris au final. Oui, enfin j'ai dit ouais, ça, ça, ça, ça, tu vois, vois C'est ouais, bon bon bon ouais, voilà, du bon zombie comme on aime c'est du bon triarche. tu c'est. On a eu quoi On, on s'est servi à un petit techno zombie qui était ridiculement facile maintenant, qui n'avait pas ça. trop d'intérêt. Et là on a. Enfin là, c'est des bons zombies là. Et puis on a on a des bons des bons éléments qu'on avait dans les dans les anciens zombies. Et pas mal de nouveautés. Aussi ouais. Genre Beaucoup de nouveaux trucs. Ouais, c'est ça peut-être pas de nous casser les couilles avec ces notifications. <rire> <On rire> donc euh, bon, voilà, ça reste une vidéo découverte, hein, donc, euh, donc on, a vraiment, ouais. très long, on a fait vraiment le, le début, c'est les on premières est, impressions. Voilà, on essaie de se balader le plus possible, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, ouais, mais euh, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'a pas pu aller très loin, ça c'est un peu dommage. Mais du coup demain, euh, demain on fait une vidéo plus approfondie. Ouais, justement, demain on va plus s'organiser, on aura des bonnes caméras et tout, je vous assure que ce sera nickel. C'est ça. Et Donc, du coup demain, demain on s'organise un peu mieux, on aura plus de temps et on essaiera d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir cette map voilà ce mode zombie. En tout cas, vraiment, bien surpris parce que ça va vraiment l'air d'un truc de qualité. Ouais, pas déçu, pas déçu du tout. l'instant pas déçu. Hein. Et écoute, et eh ben, on se fait ça demain, ouais, écoute. <rire> bon, ouais, bah, on, on sur même. ça, on part sur ça. Bon, salut les gens, en tout cas, c'était. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si C'est fait, faites un, un peu, fait, peu à l'arrache hein, malheureusement mais, ouais, là, mais là, voilà, on l'organisait au possible. dernier moment on a dit euh, voilà on est sorti du lycée il m'a dit ah, euh, euh, quand tu, tu viens moi, chez moi on fait une vidéo j'ai dit ouais. vas-y <rire> du coup c'était il y a eu des aventures hein. ouais. <rire> mais bon en quoi si ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à nous donner votre avis dans les commentaires si vous avez vu des choses qu'on a peut-être pas vu parce qu'on est dans l'action du jeu on a peut-être zappé des trucs qu'on aurait pu voir n'hésitez pas à nous signaler ce que vous avez vu dans les commentaires vous euh... nous donnez votre avis et donc il y a la vidéo euh, du multi qui va sortir euh, dans pas longtemps que Vali va faire. Exactement. Voilà, voilà. Exactement. Et donc, du demain, coup... et donc demain on y retourne. Quoi, on va voilà parti. Demain et demain il y aura plus de montage, donc peut-être qu'elle ne sortira pas demain, peut-être qu'on va peut-être attendre dimanche pour la sortir parce qu'il y aura un masse montage. Il ouais, ouais. y aura au moins 3 heures de gameplay je pense. Si on y passe bien la soirée. Du coup, ça va être sympa, honnêtement. Ça va être très sympa. Bon voilà, bah, bah... j'espère que ça vous a plu, j'espère que le mode vous plaît. C'était mm -hmm. ma petite vidéo découverte voilà. du vin zombie de Black Ops 3. Donc, on nous toute la tips. Et bien on vous dit, gardez la pêche. Gardez la pêche. À la prochaine, à demain ou dimanche. Salut les gens. Allez, ciao tout le monde. Bye. Eh bien salut les gens, ici Wumpy comment vous allez Moi ça va super bien, écoutez euh, Du coup on se retrouve comme promis sur Black Ops 3 Que j'ai enfin réussi à lancer Parce que j'ai pas mal de soucis de driver avant euh, assez saoulant Mais bon c'est bon, nous avons le jeu Et du coup nous allons aller en zombie, on va bien voir ce que ça donne Donc vraiment comme je vous ai dit hier euh, Je sais pas si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'annotation pour aller la voir euh, Je me suis vraiment pas du tout renseigné sur le zombie Du coup je sais pas du tout ce que ça va être et juste là, genre ça me fait plaisir Genre Parce que <rire> le personnage a l'air sympa Et puis, genre les zombies... Il <rire> ressemble un petit peu aux zombies d'origine, Je sais pas, peut-être que la map est dans une forêt Maintenant bon, j'ai aucune idée, on va bien voir Du coup on va lancer l'eau, du coup on a qu'une seule map of the ville, alors on va voir Et c'est une rue de Mork City, enfin une D'accord, donc en fait ça va être Dans une ville On va bien voir ce que ça va donner, écoutez Et eh bah écoutez ça m'a l'air énorme. Hein. Du ouais. coup on joue qu'une manette. Oula. On va se calmer deux secondes déjà. <rire> Donc honnêtement déjà le trailer, euh, genre je sais pas si c'est le trailer que vous avez vu mais en tout cas ce que j'ai vu c'est assez énorme. Genre en fait c'est quatre personnes qui sont quatre meurtriers qui ont chacun commis un, un crime. Et du coup ils sont punis. Donc en fait c'est un peu une histoire un peu comme Mob of the Dead j'ai l'impression, un peu comme un purgatoire. Euh, et bah ben du coup ça m'a l'air bien stylé Du coup euh, Déjà on joue avec une manette euh, Bien évidemment Donc déjà la sortie euh, ça va pas le faire comme ça Là c'est pas mal Ok Putain j'ai du mal avec la visée Du coup l'arme tue en 4 balles j'ai l'impression On va voir Ouais 4 balles Donc c'est pas un Mothers. Ok on va réparer ça alors du coup en fait on a une marque sur la main et genre vous la voyez en bas à gauche là ça traverse ou pas j'ai l'impression du coup les vagues elles sont un peu comme d'avant genre elles s'affichent en bas à droite on n'a pas de courant donc on peut pas prendre que creverive alors qu'en bas on peut en solo et là on peut devenir la bête what the fuck maintenant pour saisir lève pour tirer de l'électricité What the fuck? Ils peuvent pas me toucher du coup. Ok, donc en fait on a un petit peu une mode de. de trépas. Merde, j'ai tiré la tête. Ok, donc on va essayer de visiter un petit peu Est-ce qu'on a des armes déjà Alors, on a quoi Là on a un RK5, je sais pas ce que c'est Il y en a rien d'autre On a une échelle là Non, ah, je crée Qu'est-ce qu'on a les gars Une espèce d'ascenseur par là Ah, y'a un truc Là, j'entends un bruit Du coup on a juste une seule arme j'ai l'impression Ou alors je suis complètement aveugle Mais du coup on peut ouvrir par là On va plutôt ouvrir il y a encore un truc là-bas pour se transformer en bête c'est bizarre on a des bonbons <rire> oh, c'est quoi ce zombie ça sent un petit peu à Buried. genre je trouve... ouais y a, y a pas le tour, en fait mais c'est un peu la, la même situation genre dans une ville et tout et je trouve ça assez stylé genre déjà que j'aimais beaucoup Buried à l'époque donc là on a un truc qu'est-ce qui se passe par là qu'est-ce qui se passe on va visiter un petit peu donc là on a des atouts encore mais une fois une fois on n'a pas de courant pour récupérer le ou fumig... oula qu'est-ce que c'est que ça ah c'est une pièce donc on a encore des trucs à construire oh ça c'est cool ça on a des pièges à construire et tout alors qu'est-ce qu'on a par là on a pas... oh mais pourquoi pas de quoi tu devais l'air il est pas drôle lui oh, du coup on s'est trouvé une arme Ah On va acheter ça On va essayer d'acheter RK5 Il va pas l'air trop mal Là il y a des bonbons, il va falloir que j'essaye ah, Il y a quelques trucs Ok donc c'est en fait une sorte de, comment ça s'appelle De euh... Concrètement en fait c'est une sorte de B23R Bon, on a 23 dans le provincial, ça c'est intéressant. Hop. L'animation pour que est assez spéciale. Hop. Personne d'autre Est-ce qu'on achète un bubble Un truc là, un moment. Ah, je sais pas là. j'ai envie d'essayer le plus de choses possible. Ah, du coup, peut-être essayer d'ouvrir, je pense que c'est mieux. De toute façon j'ai pas tant de temps que ça Oh je t'ai même pas vu Hop est-ce qu'on ouvre un petit peu Moi oh, j'ai bien envie hein. J'ai bien envie de trouver le courant en fait Oh ça me ferait plaisir Putain, Le mode de jeu est vraiment sympa hein. Honnêtement allez on va aller voir là des niveaux ça doit être un piège ça à tous les coups à tous les coups il y a un secret en plus genre euh, juste aux paroles des personnages ça s'entend bon je vais pas faire mon gamin j'ai fait un peu le gamin là Est-ce qu'il y a un truc par là Putain, elle est violente hein On va se faire des points Le gamin. Oh. Comme ça on peut, on peut résister à trois baf. C'est intéressant ça. Par là qu'est-ce qu'il y a Qu'on a encore un truc pour se transformer en bête. Je sais tout ce que ça fait la bête d'avoir un rapport avec le Oh les gars, on a une vaccin spéciale. Et ça, ça fait plaisir. T'es quoi des chiens Des dragons volants Du coup on a des trucs Ouh là c'est vraiment chelou ce machin Putain En plus c'est chien visé Putain Bon oh, c'est un peu de la triche hein. Genre je sais pas c'est quoi ces merdes, mais. Merde! Bon, c'est bon, j'ai déjà rechargé. Du coup, en fait, genre, je viens de remarquer en faisant échappe. Genre, comme vous pouvez voir, on a des. des niveaux. Genre, c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Genre, on a une barre de d'XP, donc je sais pas si c'est temporaire, si c'est définitif, si c'est quoi. Un peu comme le multijoueur, je pense. Bref, ça a l'air marrant. Le mec en fait c'est... Enfin niveau histoire en fait c'est un petit peu genre une histoire de rédemption j'ai l'impression genre... Le mec... genre il y a un mec qui nous demande pourquoi est-ce qu'on a tué machin. Oh putain j'ai pris deux boeufs instant. La fin de partie la plus minable du monde. Sans déconner. Putain je m'attendais pas. Oh ça m'a surpris honnêtement Bon en tout cas je pense que je vais arrêter là Parce que j'ai fait juste une vidéo ce matin rapidement Mais du coup mon avis sur le zombie Honnêtement euh, Je pense qu'il m'a l'air très très bien Après il y a d'autres trucs que j'ai remarqué par exemple les doubles buffs Qu'il y avait sur Black Ops premier sont de retour euh... Ah du coup regardez les niveaux Ils ont l'air d'être définitifs C'est vraiment des niveaux comme en multijoueur Ah bref et du coup, ouais, ouais, je suis deuxième grade. c'est bizarre. Du coup, euh, ce que j'ai remarqué pour l'instant du zombie, c'est que déjà on a trois... On peut encaisser trois coups dès le début de la partie. Euh... Mais les zombies sont de retour avec les double baffes. Donc je pense qu'en fait, ils ont voulu remettre les doubles baffes. Mais que pour équilibrer ça, ils ont rajouté une petite stack de vie. J'ai pas trouvé le courant du coup, j'ai pas eu le temps. Euh, mais j'en fais une cet après-midi, vous inquiétez pas. Et là, elle sera beaucoup plus longue, je pense. Là, j'ai fait 10 minutes de vidéo, mais je pense que je vais en faire une. 2-3 heures euh, ce soir. Du coup, le jeu a l'air vraiment énorme. Genre, la map a l'air assez sympa. Elle me ressemble beaucoup à Buried en fait. Euh, pas dans... Qu'en s'appelle Pas d'un niveau esthétique, mais genre... D'un niveau, c'est vraiment des petits couloirs et tout, on se déplace. Euh, on mange 5, il y a des espèces de dragons volants chelous. Je sais pas trop ce que c'est, mais... C'est pas si... Honnêtement, c'est easy. Genre, t'as juste, si t'as une manette comme moi, à utiliser le... Le viseur automatique, tirer, viseur automatique, tirer, viseur automatique, tirer. Niveau arme. C'est pas les mêmes, euh, j'ai pas vu de pack-up, j'ai vu quelques atouts donc il y a de nouveau des atouts. On peut plus acheter quick revive sans avoir activé le courant avant. Euh, ce qui rend le jeu un peu plus difficile, mais ce qui est tant mieux honnêtement. Euh, ce qui rend les first room par contre beaucoup plus difficile pour ceux qui vont en faire. Euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un écran 3 sur PC, <rire> ça ça fait plaisir. Euh, non, autre chose d'intéressant dans le jeu, il y a eu quoi Qu'est-ce qui m'a vraiment ça fait plaisir à voir euh, l'histoire de là je sais pas du tout ce que c'est on dirait un peu une mode très pas de... comment ça s'appelle une mode très pas de de mob of the dead mais euh, du coup on a de l'électricité donc je pense que ça fait la même chose ça doit téléporter les zombies j'ai pas essayé mais ça doit faire quelque chose du genre on est insensible les zombies peuvent nous toucher on a une jauge de on a une jauge de comment ça s'appelle on a une jauge de de temps avant de redevenir humain du coup je pense en fait qu'on peut tourner autour d'un machin violet là pour euh, se transformer en bête et dès que dès qu'on est dans la merde hop on clique rapidement on peut s'enfuir on peut téléporter trois zombies et hop on revient à humain ça peut sauver la vie un peu c'est quand même un mode trépas mais genre activé volontaire hein. euh, aussi il y a une fonction pour attraper des choses donc peut-être que ça doit être utile pour aller chercher des objets ou chercher des trucs pour un secret ou pour fabriquer des objets je pense enfin euh, bref il y a vraiment plein de trucs euh, qu'est ce que j'ai vu d'autre qui m'a intéressé je sais pas trop, honnêtement genre, il y a pas mal de choses, euh, je pense que ça pourrait être tout ce que j'ai vu pour l'instant. Mais cet après-midi je vais en faire une vidéo et vous allez voir je pense qu'on va aller beaucoup beaucoup plus loin. Je suis désolé pour la vieille mort en fait, je m'étendais tellement pas, j'avais juste une main sur la manette, je suis en train de discuter, je me suis dit bon spawn bon, dans 10 ans les amis c'est bon j'ai le temps. Et genre la midi est double donc ça m'a surpris, Puis genre j'ai remarqué qu'il y a besoin de devant moi après et du coup j'ai même pas cherché à l'éviter à peine. <rire> C'était la pire fin de partie du monde. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était très courte, du coup rendez-vous cet après-midi pour une prochaine vidéo, moi j'ai vraiment hâte mais là il est temps que j'aille en cours. Euh, et du coup je vous dis à tout à l'heure pour moi Et du coup à une prochaine vidéo Allez salut les gens c'était Wampi Bye